Regardez tous ces monstres qui crament derrière, voilà regardez, bouh le squelette il va mourir en direct Allez vas-y c'est quand tu veux, on croit en toi es... Voilà ça dégage, ça dégage Salut à toutes et à tous il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude et beaucoup plus Je suis même très excité parce que j'avais très très peur du dernier épisode par rapport à ce que j'ai fait vous le savez Donc voilà déjà pour commencer un grand merci pour votre compréhension forcément, hein, euh, c'était un peu injuste, il y a eu pas mal de bugs, donc j'ai dû faire des choses pour nous faciliter la tâche, bref, merci beaucoup à tous, ça fait très plaisir, 9 épisode d'Amkolo l'explorateur, notre survie modée en 1.19, je ne sais même pas par quoi commencer dans un premier temps, un nouveau shader, j'ai voulu varier, j'ai voulu changer, donc je vous le présente rapidement, j'espère que voilà, vous m'en direz des nouvelles, c'est le S.E.U.S. Renewed, depuis les 8 premiers épisodes j'utilisais le Triton, et donc là, j'ai voulu changer parce qu'en vrai, il est un, un petit peu plus fluide. Et puis, bah, ça permet voilà, de rechanger un petit peu les, les couleurs, tout simplement. Deuxième chose, j'ai fait des petits trucs en off. Et notamment, vous le voyez, ce pont. Je suis très content. Regardez comme il est beau. Enfin, il est beau. Oui, si, j'aime bien. Eh est-ce que je commence pas à m'améliorer en build Alors, euh, évidemment, je me suis fait plaisir J'ai fait, fait ça, je vous présente un petit peu le pont J'ai utilisé des feux de camp un petit peu Voilà, j'ai fait pas mal de petites choses Pourquoi j'ai fait ce pont d'ailleurs Bah tout simplement parce qu'il y avait un abonné En commentaire, qui se reconnaîtra, qui m'avait dit Ouais, euh, ce serait pas mal de faire un barrage euh, Par rapport euh, au truc d'eau Donc de faire un barrage et puis après faire un, un Pont, euh, mais avec euh, des pistons Et tout, et en fait je voulais pas me casser la tête Avec ça, mais j'ai trouvé l'idée bonne de faire Un pont, parce que euh, bah, Parce qu'on passe souvent par là, donc du coup j'ai, voilà j'ai construit un pont durant la construction de ce pont j'ai eu des mésaventures que je vous montre maintenant puisque j'ai tout filmé au cas où et j'ai bien eu raison je me suis fait accoster par des piagers donc euh, ces villageois méchants tout simplement qui sont venus jusqu'ici pour me rencontrer au début ils étaient deux donc je les ai massacrés sans problème et puis par la suite ils sont venus de plus en plus nombreux je me suis dit il va falloir arrêter les conneries j'ai pas envie d'avoir l'enchantement euh, Bad Omens donc vous savez cet effet mauvais présage qui fait que après quand je rentre dans un village et eh ben j'ai mauvais présage euh, et après il y a des euh, des raids Donc en gros le village se fait attaquer Je voulais vraiment pas ça Donc au final j'ai buté tout le monde euh, Et j'ai quand même eu l'enchantement Badomens au final Et puis en plus de ça euh, Je me suis fait attaquer par des trucs qui font très peur Voilà, J'ai cru que j'allais mourir les gars et au final je me suis retrouvé avec une euh, attaque de village parce que ben, je suis rentré dans le village et j'ai déclenché un, un raid mais je l'ai évité. Voilà, j'ai tout simplement évité de rentrer dans le village. Et il a disparu. Mon enchantement a disparu. Enfin, mon effet a disparu. Et euh, regardez, là, je peux rentrer dans le village de nouveau. Plus aucun problème. Voilà, j'ai plus aucun... Donc voilà, ça fait plaisir. La technique, si tu veux pas te faire attaquer, eh ben c'est euh, d'éviter le conflit, tout simplement. Et ça marche très très bien. Donc voilà, j'ai pu construire ce pont. Bien sympa. J'ai fait une petite boucherie de vache également. Euh, voilà, euh, j'ai tué toutes les vaches. En fait, c'était très, très glauque. Euh, bien sympa. Et euh, j'ai fait la rencontre également d'un Comment on appelle ça D'un baroudeur Vous savez les, les les les les gens du voyage en fait Si on peut appeler ça comme ça avec leur lama Du coup je l'ai enfermé ici mais il a des pop Donc d'ailleurs je peux enlever les barrières Je suis vraiment déçu euh, parce qu'il aurait pu être bien sympa Il était de bonne compagnie d'ailleurs mais il a des pops malheureusement donc ça c'est un petit peu dommage Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé en off C'est pas tout c'est pas tout les amis euh, Puisque j'ai également rangé mes coffres enfin j'ai rangé mes coffres Alors là regardez dans ce petit fourneau voilà toute la nourriture on est très très bien euh, Là aussi il y a de la nourriture en, en masse dans le frigo j'ai rangé regardez comme c'est beau là tout ce qui est frais un petit peu, les cookies, les tranches de pastèques, bien sympa. Les coffres en haut, je les ai rangés. Donc déjà, euh, tous possèdent des items frame. Il y a des coffres encore vides, donc ça c'est parfait. Donc là au moins je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Euh, les glow item frame, je les ai mis au niveau des minerais. Et puis là j'ai pas mis de Glow Item Frame parce que j'ai du mal à les voir. Donc voilà, autant faire ça comme ça. Euh, le livre des abonnés, bien sûr, il est ici. Le livre des abonnés, faisons un petit tour. Euh, vous avez bien joué le jeu. On a Omix, premier dans le livre, et aussi premier à mourir. Même Colo nous apprend jour après jour. Un jour je serai fort. Jetmax 15, si tu veux une citation, n'hésite pas. Clem Sugar, à quand un nouveau The Wall Tu n'auras pas de réponse. Cyril53, si tu veux une citation, n'hésite pas. Théo Camiolaria. très beau, euh, très belle citation. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, bien sûr. On a Scorpio, évidemment, également euh, O98 OLB. Si vous voulez des citations, n'hésitez pas. Nolan28 Chef, je suis l'adieu des chacals. Lucie, n'hésite pas si tu veux un, une citation. Que ça fait plaisir, Lucie, fidèle au poste. Nolan71 Derrière un four dans une mine se trouve du diamant. Oh. Et puis icaron M-Colo qui vole pas haut, merci beaucoup Voilà donc le livre des abonnés Ceci étant fait ça fait plaisir euh, Le pont je vous l'ai montré Au niveau des portails Aujourd'hui dans cet épisode on va essayer d'aller dans le nether Mais avant on va créer J'aimerais créer le portail Pour aller dans l'Eden Et pour ça j'ai tout ce qu'il faut ou presque Regardez, ah oui attendez regardez vous voyez cette échelle C'est une échelle en fer C'est tout nouveau, j'ai découvert le craft en fait Donc je vous montre, hop je la casse c'est une euh, Iron Ladder Qui s'est craftée tout simplement avec des lingots de fer et des sticks Et en fait, regardez ce qui est génial What Ah, bah évidemment je me suis fait bloquer Évidemment, mauvaise, mauvais départ, regardez Waouh Voilà, ça permet de monter ultra rapidement euh, Ça, je peux te dire, mon pote, c'est du génie Alors, ça permet pas de descendre rapidement, mais ça permet de monter rapidement Donc ça, c'est du génie Alors, au niveau des blocs de cuivre, j'en ai assez Clairement, le cuivre, j'en ai assez Mais ce qui me manque... C'est le miel Voilà j'avais pas assez de miel Donc il faut absolument qu'on trouve du miel Sachant qu'on sait où en trouver Donc on va y aller les amis euh, Et puis après on va Voilà aujourd'hui c'est un épisode chill <rire> Beaucoup plus chill Mais où on va vraiment créer tout ce qu'il faut Et on va aller dans le nether Donc pas sûr que ce soit très chill En gros Il faut 12 escaliers en cuve taille et cirée C'est ce que j'ai Il faut 4 blocs d'améthyste et 4 éclats d'améthyste, c'est ce que j'ai. Je suis allé récupérer ça d'ailleurs dans la mine, euh, souvenez-vous, euh, bah, où on s'est fait attaquer par le, le monstre d'améthyste. Mais d'ailleurs, il est mort, donc il n'y a pas de problème. Il nous faut un bloc d'or, il nous faut un briquet. Et en fait, il nous faut 12 cuivres taillés. Euh, non, attendez, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Il nous faut... Euh... Cuivre taillé, ciré. Si, si, il nous faut 12 cuivres taillé, ciré. Et clairement, bah, on n'a pas assez, il nous faut beaucoup de miel. Puisque pour faire... Du cuivre taillé, ciré. Il faut du cuivre taillé plus du rayon de miel. Le cuivre taillé, on en a assez. Puisque du coup, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et le 12 e ici. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Donc là, il faut juste qu'on ait du miel. Et normalement, on a tout ce qu'il faut. Si je dis pas trop de bêtises. Donc là, il nous faut 11 miel. Quelque chose comme ça. Donc c'est l'occasion, les amis. On va partir se promener. Voilà, on va partir se promener. Je vais mettre. Euh, je vais mettre. Euh, euh, attendez. Attendez il me faut un lit j'ai un lit dehors de toute façon ok pas de problème donc on va récupérer le lit Donc vous voyez j'ai fait un petit chemin aussi le, le, le petit étang voilà je l'ai bloqué tout simplement parce que c'était un petit cours d'eau ici Donc je l'ai bloqué euh, voilà en fait comme vous le savez comme il y a de l'herbe et tout qui pousse de partout c'est vraiment la, la galère C'est stylé hein c'est stylé cela dit mais c'est la galère euh, donc euh, ça va les vaches Donc voilà ça permet d'avoir un petit euh... vous voyez ce que je veux dire c'est chill là c'est plutôt chill, donc voilà vous m'en direz des nouvelles moi j'aime bien ce pont, je suis content euh, là l'idée ça va être de mettre des barrières un peu partout pour sécuriser comme il faut, mais euh, je suis vraiment content de, de ce que j'ai fait euh, ça c'est très chiant ça, à chaque fois que tu marches dedans tu te fais ralentir comme de la soul send euh, vous m'en direz voilà ce que vous en pensez je suis content, j'ai fait ça de moi même, au début je me suis inspiré avec des vidéos TikTok, d'ailleurs n'hésitez pas à me follow sur TikTok euh, je me suis inspiré et puis après j'ai vraiment fait ça à ma manière alors vous voyez j'ai déforesté des arbres hein, du coup hein. j'ai coupé beaucoup d'arbres ça fait plaisir. Regardez, ça c'est mon petit péché mignon. J'adore faire ça, vraiment. C'est 10 bûches de bois d'un coup. C'est quand même... Euh, J'aime trop faire ça. Voilà. Bon, on va aller de nouveau au manoir. Alors, on va pas l'explorer, les gars. C'est bon, hein, on, a, on a assez donné. Mais on va juste récupérer du miel par là-bas. Parce que, évidemment, on sait que là-bas, il y a du miel. Et puis après, on va continuer de façon de se promener. Hein, pour, euh, voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit peu et euh, faire de, de l'exploration sans trop se prendre la tête. Merci d'ailleurs pour tous vos conseils euh, concernant le miel. Justement, voilà, vous m'avez un petit peu expliqué comment ça fonctionnait. Vous m'avez également dit que le bouclier... Euh, bah, durant une phase PVP, dans le dernier épisode, souvenez-vous, le bouclier, il a fait euh, une pause. Ça, je pouvais plus utiliser le bouclier pendant un petit moment. Je pensais que c'était un, euh, un truc sympa du mode. Mais en fait, non, c'est totalement normal et c'est un truc Vania. Voilà, vous m'avez expliqué. Tout bêtement, c'était parce que euh, l'adversaire, il avait une hache. Tout simplement. Donc voilà, merci pour... Euh, tous ces tips Ça me fait très plaisir Je suis content que vous ayez bien pris Comme dit euh, J'avais sincèrement euh... Ah Oh punaise Ah <rire> oh, le reine du père noël euh, Par contre il fait peur sa race hein. Oh non il se fait Oh non Oh non c'est injuste C'est bon C'est bon il a arrêté de l'attaquer D'accord Il est gentil avec moi l'ours au moins j'ai peur. Voilà, voilà j'ai peur. Euh, on va éviter, on va faire gaffe s'il y a des ours bébés. Hein. On va éviter de s'en approcher. Là, il y a des ruches. Et regardez, je peux récupérer là, je crois. Pas du tout. Il n'y a pas les trucs noirs. Ah, dans le cul la balayette. Donc la valeur sûre, c'est dans le cul. Euh, bah, c'est pas grave. De toute façon, on va continuer de se de se promener. Après, ça aurait été bien de pouvoir récupérer les ruches. Mais j'ai pas de, bah, j'ai pas l'enchantement Silk Touch. Euh, donc forcément voilà Donc là c'est l'occasion un petit peu de se promener D'ailleurs regardez, ah non j'ai plus de torche, c'est dommage Mais en gros avec ce shader j'ai euh, dynamic light Voilà, tout simplement oh. C'est joli l'eau là On dirait vous savez l'eau où il faut pas aller dedans Parce que l'eau elle est bleu clair, un peu chimique Je sais pas quoi là euh, Mais ouais j'ai pas de torche, je suis débile moi J'aurais dû prendre des torches parce que là on aurait tout bien vu euh, Les zones claires là, les zones sombres je veux dire Bon c'est pas grave, allez on continue là On se promène un petit peu, on est jamais allé là euh, donc c'est vraiment l'occasion un petit peu de se balader Oh euh, Ohlala on va pas aller là évidemment On n'est pas là pour miner hein. Ah il y a une structure là Pas du tout, pas du tout. Je croyais qu'il y avait une structure Et en fait c'est juste un biome euh, Qui a l'air assez sympa On va aller euh, faire un tour De toute façon on va se promener en rond hein, Pour après pouvoir retourner à la base euh, Mais ouais ce serait sympa de Ah c'est sympa parce que là c'est clair C'est dégagé c'est une petite plaine mais ce serait sympa voilà, d'avoir des ruches quoi. Sans déconner. Et alors euh, les ruches on en trouve pas dans les biomes jungles. Par contre là-bas on peut en trouver. Donc on va y aller quand même par là-bas. Du charbon. Attendez j'ai du charbon là. Voilà on va pouvoir se... Eh, Génie ou pas Bien sûr génie regardez. Hop. Et hop. Voilà. Et là regardez. Dynamic light comment ça fonctionne très très bien. C'est ultra agréable. Voilà. Avec le shader on pouvait pas voir justement avec le shader. Enfin euh, euh, avec la torche dans la main ce qui était dommage Mais là maintenant on peut et d'ailleurs si je jette la torche Normalement Ah non ça ça fonctionne pas très bien Je n'ai rien dit bon en tout cas voilà On va dormir peut-être hein Voilà <rire> euh, Mais attendez il y a une épave euh, Alors là les chunks génèrent hein, donc là il y a peu que quelques petits frises euh, Rien de bien méchant normalement euh, Ça m'a tout l'air méchant en tout cas Mais euh, on a une épave de bateau Et en fait il y a un villageois Et en plus un coffre Bah let's go hein on va aller voir... Euh... Alors j'espère que c'est pas un piège Parce que maintenant euh, j'ai compris qu'on pouvait être face à quelques pièges euh, Genre des euh, cochons qui se transforment en sorcières par exemple Si vous voyez ce que je veux dire Bonjour Ilias Reininger. Qu'est-ce que vous faites là Ah d'accord c'est parce que vous êtes bête. Et on a... Bon bah du charbon ça c'est bien Et on a des tomates Oh stylé on n'a pas de tomates chez nous je crois On peut faire des trucs avec Oh on peut faire... Brochette Caisse de tomates... Caisse de tomates là, sincèrement, d'accord. Sandwich au bacon. Ok, on peut pas faire si, on peut faire des graines de tomates. Et ça, ça vient du mode, vous voyez, Farmer's Delight. Donc, on va pouvoir faire des plantations de tomates. C'est stylé, ça rapporte pas beaucoup. Mais pour faire des coffres de tomates, c'est rigolo. Voilà, on a de la savane. Oh, ça faisait longtemps que j'ai pas vu de savane. Ça fait du bien. On va y aller. On s'éloigne un petit peu de notre base, hein, mais c'est pas bien grave. Dans tous les cas, je vous le dis, c'est pas un pré-shot. Je m'engage à ce que dans cet épisode, on aille. Dans le nether dans tous les cas On va pas forcément explorer le nether Mais juste le fait de rentrer dans le nether Et voir la gueule euh, qu'on qu a. Après ça se trouve on va être dans une grotte euh, dans le nether Et c'est dommage mais dans tous les cas On ira dans le nether et j'espère Pouvoir faire le portail euh, Pour aller dans l'Eden On va pas aller à l'Eden mais on va faire le portail Alors On a une structure ici C'est ça ce qui est cool dans les explorations c'est qu'on a des structures Alors voyons voir euh, Est-ce qu'on a une entrée Non, c'est juste une structure comme ça. Donc, je me permets de casser et de monter tout en haut. Ce qui va nous mener à nulle part. Moi, ce qui me ferait rigoler, c'est qu'on tombe par hasard sur le Stronghold. Alors, je dis ça parce que je vois de la pierre taillée. Ah Il est malade, lui. Oh là là, je suis un peu trop expressif. Euh, ouais, ça me ferait marrer que genre là, il on... y a un trou, tu vois un trou dans une grotte et qu'on qu regarde et qu'on voie un stronghold C ce serait génial ah là bas il y a aussi une structure de, de la même façon mais ça sert à rien MLG merci à tous eux des champignons euh ouais ouais ouais ouais on est là pour des ruches hein, on n'oublie pas on n'oublie pas on n'oublie pas oui alors pourquoi ça me fait rire pour ceux qui ne savent pas parce que d'ailleurs le commentaire du jour alors attendez le commentaire du jour, j'allais l'oublier. Raf, gros big up à toi. Premier épisode de ta série sur Minecraft pour moi et je suis totalement fan. Je vais regarder le début du let's play. Donc gros big up à toi parce que du coup tu verras ce, ce, bah, ton commentaire du jour un petit peu plus tard probablement. Ça, ça fait plaisir. Donc grand merci à vous ceux qui découvrent, qui rejoignent euh, au fil de la série comme ça. Et du coup ça vous donne envie de regarder ben, dès le début forcément. Donc euh, merci à vous. Vraiment ça fait trop plaisir. Et, euh, et justement ce que je disais c'est que ben, peut-être que pas tout le monde connaît Minecraft. Et du coup je dis ça parce que le Stronghold c'est là où en gros on va pouvoir affronter le l'Ender Dragon. Donc euh, on va dire le, le boss final du jeu comme on l'appelle. Mais euh, en fait pour trouver un Stronghold, oh il y a de la fumée là-bas, let's go. Pour trouver un Stronghold en général tu dois farmer pour faire des Ender Pearls et tout, des Ender Eyes. Bref, tout a un procédé à faire et tu dois farmer et tu dois le trouver avec tout ça. Sauf que si tu le trouves par hasard, eh ben, et c'est des heures et des heures de, de farm en moins quoi. Et c'est vraiment sympa Waouh on a un château fort Bon lui à mon avis c'est euh... Eh mais c'est trop stylé Ah si y a des méchants Oh il y a des méchants je pensais que c'était safe Ah je suis déçu Bon après il est, il est pas dans le ciel Donc en vrai euh, c'est jouable hein. On va y aller euh, Avec le stuff qu'on a On va y aller comme ça Lui il me voit de loin On va essayer hein, après euh... Stone castle Castle. Je connais absolument aucune parole de cette musique De Freya Ridings pour ceux qui connaissent bien sûr Alors attends bonjour Ah j'avais pas vu que c'était un squelette ça, ça va bien se passer En vrai je préfère ces monstres là que les euh, pièges Mais à mon avis ça sent les pièges hein ça sent les pièges Allez on y va tranquillement On a dit un épisode chill Ah Ils sont des millions mais j'ai pas pris d'arc et tout J'ai rien pris je suis débile J'aurais dû prendre un arc oh, Non mais là ils viennent à l'infini frère Ils viennent à l'infini Ok Petite musique en fond Une musique qui ne va pas avec l'ambiance Et c'est très bien comme ça Ça permet de se détendre Alors ça mon pote regarde Ok je préfère faire ça au cas où Parce que ça sent la couille Ok là je suis safe Plein de fer Ça je prends j'aime bien Un arc et des flèches Parfait Ok <rire> ok Oh c'est stylé Ils sont en train de s'attaquer entre eux les cons Ah oh, les débiles Ah les débiles Oh, oh. oh j'ai de la régène C'est trop cheaté c'est trop cheaté, j'ai de la régène parce qu'il y a des feux de camp Donc qui dit feu de camp Dit que je régène Deux spawners remaining, ah il faut que je casse les spawners Avant d'ouvrir le coffre C'est excellent ça Et Il est trop bien ce jeu Enfin ce mode C'est génial ah Attendez c'est trop cheaté Oh putain C'est cheaté de rien du tout frérot Hein Attends je comprends rien, ça me fait peur. Bon, ça me fait moins peur que le, le manoir. Hein. Ah, ouais, je peux le toucher de là, frère. Ah, ouais. Ah, oui, non, là, ça va être complexe. Ah, ouais, d'accord. Oh là là, pas cool. Pas cool. Hein. L'alcool, c'est pas cool. Alors, attendez, comment on peut faire Ok, des bougies. Bah, la musique, elle fait peur un peu là maintenant. Attends, hop, ça, je récupère. Un petit peu de répit. Un coffre, du pain. Des laisses. Et la musique, elle fait peur, hein. Bon, feu de camp, très bien. Un coffre. Du pain. Du pain. Je prends un peu tout ce qui est nourriture, c'est ton jamais. Allez, on va monter l'échelle. Ah, j'aime bien. On s'éloigne de l'objectif principal de cet épisode. C'est pas grave. Très, très bien. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. La musique, ça fait vraiment ambiance mode zombie, hein. Ok Oh elle est mignonne la musique Euh Tu crois que ça passe ce que je vais essayer de faire Ce serait génial On se repose un peu avec la musique les gars N'oubliez pas le pouce bleu bien sûr très important Si euh, cet épisode vous plaît là On s'éclate Ça passe Ça passe Bonjour Bonjour à vous Vous pouvez rien faire, bande de nulos Ah Oh, je peux allumer la lumière Attendez, j'aimerais allumer la lumière Ah Voilà Ah <rire> Ok Est-ce que... Nice Attendez j'ai récupéré un arc génial Infinité Magnifique voilà bah c'est bien Voilà c'était ce que j'avais oublié de ramener Tu vas faire quoi Ah du los. Ah Ah non Ils sont beaucoup trop nombreux oh Ouais ça me fait peur Bon ils s'attaquent entre eux là trop fort Attendez Ça marche à travers Mais mec Incroyable Nulos Go Go S'il y a des pièges, je vais en plein dedans. Eux Ah oui Je sais pas d'où tu sors, frérot. Allez mais frère je pars avec mon bouquet ça marche pas ok Allez on régène en plus franchement Ah ouais non mais je sais pas d'où tout sort Bon là c'est quoi C'est stylé Ok Euh pas ouf En vrai c'est pas ouf ce qu'on trouve Ah non très bien Ok Ça c'est de la truc pleureuse Nobilité 1 iron sword What attendez on récupère des trucs de malade là Comment ça marche Je casse Ah je peux pas Il faut faire quoi Il y a, y a un bail à faire là euh, Mon lit il est où frérot J'ai oublié de prendre mon lit J'ai laissé mon lit euh... What Non les gars j'ai oublié mon lit Je suis le pire débile qui existe J'ai oublié mon lit là, là où j'ai dormi euh, là-bas Il faut absolument que j'y aille avant que des monstres spawn Non attendez c'est pas grave c'est pas grave, il y a des, il euh, y a des moutons là, il y a des moutons frérot. Oh la chance que j'ai, je suis débile. À quel moment, à quel moment j'oublie de récupérer mon lit Je ne sais pas. Il me faut vite du bois. Je suis dans la merde là. Là, je suis dans la merde, les amis. Mais ça va aller, hein. Ça va aller parce que là, j'ai de quoi. Voilà. Donc là, je fais une table de craft. Là, je suis stressé, là. Là, je vous le dis honnêtement, de vous à moi, de moi à vous. Et je dors. Wouh oh là, par contre, euh, le stress est até, était à son maximal. Hein. Ah ouais Non mais attendez, pourquoi j'avais pas pris mon lit Je comprends pas. À quel moment j'étais débile comme ça, je ne sais pas. Mais maintenant, c'est bon. Bon On y retourne là un peu à ce château pour un peu euh, le terminer. Parce que là, au moins... On réussit, c'est plutôt pas mal. Alors, attendez, je vais revenir là où on s'était quitté. Donc juste là. Hop, je vais monter. Normalement, c'est safe. Hop. Alors attends, je vais pas tenter le, le saut de l'engin quand même. Voilà, on a un coffre. Avec absolument rien. Je suis là, les gars. Ok, j'étais plus haut. Ok. Ah ouais, donc là, comment ça marche Alors là, il y a un truc que j'ai pas compris. Là, il y a un truc que j'ai pas compris. Euh, si vous avez une idée, les amis, je suis preneur. Parce que là, je ne comprends pas. C'est bien mignon. Je pense qu'il n'y a pas... À part le truc qu'on a vu là, et que je ne sais pas comment ça marche. Alors, si vous avez une idée, je suis preneur. Mais je pense qu'il n'y a rien d'autre. De... Rien d'autre d'incroyable. Euh, je regarde là, j'essaie de voir si on ne peut pas voir des ruches. Hein, parce qu'à la base, on est là pour ça quand même. Euh, mais très stylé le château fort. Hein. Franchement, les petites structures comme ça, c'est que du bonheur. C'est que du kiff. Ça fait plaisir. Hop là. Alors le squelette, tu t'attendais pas à hein, ce que je te prenne par derrière, Comas. Et ouais mon pote, vérifions quand même. Ouais voilà c'est ça, y a pas rien de bien ouf. Allez, on va se barrer d'ici les amis. Hop, Eh, je tente le MLG ou pas Je tente le MLG ou pas Non, je vais le tenter ici d'abord. <rire> voilà, vaut mieux hein. Voilà, ça limite la casse. Je préfère faire deux MLG que foirer un MLG et mourir à 100%. Hein <rire> Ça aurait été bien bien con. Alors. Bah c'est très bien ça tout ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement euh, ben partir par là-bas, donc direction euh, sud, et après on va rattraper vers, euh, vers l'ouest, comme ça ça permettra de revenir vers la base euh, depuis un, un autre endroit. Donc euh, voilà, comme ça c'est pas mal, ça permet de continuer un petit peu l'exploration, on se promène, on marche, et en plus de ça bah, si on peut trouver justement les ruches d'abeilles ce serait génial. Et une fois rentré à la base dans tous les cas comme dit, on ira dans le nether, de toute façon j'ai ce qu'il faut, donc ça c'est nickel mais c'est vrai, par contre, les ruches d'abeilles, c'est pas si complexe que ça. Et pourtant, euh, ben, c'est complexe quand même. Bon. Oh, une petite plage encore euh, ah, À chaque fois, j'ai l'impression de voir des structures. Que nenni. Donc là, on a une petite, euh, une petite plage cocotière. Cocotier. Et ben voilà, une nouvelle structure, les gars. Ben, on va aller par là-bas. Mais d'abord, j'aimerais retourner un petit peu sur cette plage cocotier. Parce que c'est typiquement dans ce nouveau biome-là euh, qu'on avait commencé la série à l'épisode 1. Et je trouve qu'on n'a pas assez profité de ce bois-là. Et là, l'avantage, c'est qu'on récupère tout d'un coup. Parce qu'avec sa bûche de cocotier, on peut faire quand même des choses. Alors, c'est du bois normal, hein. Mais, euh... Forestry bench. À quoi ça sert, ça Je sais pas à quoi ça sert. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on peut pas faire des trucs avec ce bois-là, finalement. Alors, je vais jeter des trucs qui me servent à rien. C'est un petit peu de la pollution, finalement. J'en suis désolé. Heureusement, c'est un jeu vidéo. Mais, euh... Attendez, hop, hop. Là, il y a des les cocotiers. Bon, on en a à la maison des cocotiers. Remarque, ça sert à rien de les récupérer. Oula, toujours plus, toujours plus les structures. Non, attendez, c'est quoi ça Bon, là, on va se faire soulever la gueule. Hein. Là, je vous le dis à l'avance, on va se faire soulever la gueule si on va là dedans, non Parce que là, c'est pas un château, euh, un château fort. Là, c'est un, c'est un vrai merdier. Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc y Attendez il y a une abeille Il y a une abeille Il y a une abeille Vous savez ce que ça veut dire The lighthouse Ah c'est un phare C'est un phare Mais c'est safe non Attendez Regardez ce qu'on va faire Parce qu'il fait un petit peu sombre J'ai l'impression On va désactiver le shader Illico presto D'accord On va se faire Des torches <rire> Et là Attendez non non attendez, Il me faut des blocs là Il me faut des blocs On va utiliser le cocotier Voilà Et on y va mais je pense que c'est safe parce que c'est une ouais c'est safe les gars. C'est un phare. The lighthouse ça veut dire phare. Parce que je suis un peu bilingue. Oh c'est trop mignon. C'est trop mime, ça. J'adore les structures safe. Autant les donjons c'est sympa hein. Mais quand c'est des nouvelles structures mais qui sont safe c'est quand même hein c'est quand même sympa. On a une petite vue. Par contre il ouais, y a une ruche qui doit pas être bien loin. Euh... Donc on va avoir avoir. Par contre, alors, c'est safe. Pour autant, je suis désolé. Je vais récupérer ça. Voilà. Mais en fait, ça sert à rien, puisque du coup, les enchantements, on a déjà... On sait déjà... Euh... Bon. Mais c'est pas grave, au moins, on a des bouquins gratos. Voilà, je lui laisse la moitié, quand même. Ah, il y avait 50 nuances degrés parmi les livres, donc euh, je voulais récupérer, quoi. Hop. Bonjour. On a un four. Très bien. Oh Oh si je pouvais récupérer une jugbox par contre ce serait génial, ça m'éviterait de gâcher un, CD, un diamant. Donc ce qui permet d'écouter les CD. Parce qu'on a récupéré des CD, rappelez-vous. Alors. On arrive tout en haut oh là, en plus il des coffres. Une carte vierge. On va la dé... <rire> on va la... Rien du tout. Ah ça je le prends, c'est ton jamais. Ok, avant même d'aller dans le Nether, on a une verrue du Nether, c'est sympa ça. Ah ouais, le phare. On a les lumières. Et je suis sûr qu'on peut activer. 100% on peut activer un système de redstone, non J'en suis persuadé les gars ah Pardon excusez moi je me suis excité mais c'était sûr On peut activer le système de redstone Eh hey, les gars je vous promets que je ne connaissais pas hein, Mais c'était sûr Et je pense que ça continue à l'infini Ouais c'est bon Vas-y on va descendre maintenant C'est trop stylé par contre ça C'est trop stylé pour le coup hein. Alors là le MLG je J'ai un peu moins confiance mais vas-y on va faire et là regardez, attendez, là on voit pas, on va encore descendre Et il est où le farlin hein Euh... Attendez, on va essayer d'éviter de, de, de mourir quand même hein. Oh regardez, c'est les trucs de piège ça C'est exactement ce qui m'est arrivé en off Le cochon noir, machin, il faut pas le toucher hein, Sinon ça va être une sorcière Voilà Voilà, laisse moi tranquille Alors regardez On va s'éloigner un petit peu Par contre l'abeille elle est sortie d'où, je sais pas voilà, regardez le phare, il fait la lumière. Oh. m'a fait peur, lui. Trop stylé. Trop stylé. Vas-y, je remets le shader. Euh, oh là, les gars. Je suis pas bien parce que là, il y a une sorcière qui est à côté de nous. Je vais être très honnête avec vous. Ça ne m'enchante pas. Sachant que je sais ce que c'est, maintenant. hein. Bon. Où c'est qu'on pourrait trouver la ruche Putain, il y avait une abeille, frère. Ah non Très bien Une poule Ah j'ai pas de chance niveau abeilles, là. abeille là L'abeille cool Mais là dans ces biomes là bas il y en a je pense J'ai assez de bois voilà pour faire un bateau Donc ça ça va être pratique pour le retour Pour aller sur l'eau là quand même Il euh, y a une structure à voir là bas je m'en souviens ne vous inquiétez pas on va y aller hein. Des abeilles Plein d'abeilles Plein d'abeilles Plein d'abeilles Alors dans ce cas là on enlève ça On troque euh, l'arc contre les cisailles Et on Voilà ah, alors dis-moi. Oh putain, ça fait chier. Et faut attendre combien de temps pour... Euh... Bah je vais rester peut-être un peu dans le coin, non Et peut-être qu'en restant dans le coin... Bonjour petite abeille T'es mon abeille Bon, euh... Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième ruche Non Hop là, de nouveau une petite plage cocotier, c'est sympa avec, regardez, Captain Craps, le retour, Captain Craps, incroyable, joli coucher de soleil d'ailleurs, eh les gars, on est, en bo eh, voilà, on est au bord de l'eau sur une plage, on assiste à un coucher de soleil mon pote, c'est voilà, la vie de rêve quoi, c'est la vie de grève, la, la vie de rêve, je sais plus parler. Tac en plus regarde un petit bivouac Voilà on fait un petit bivouac tac coucher de soleil Et on est très très bien là Et regardez les amis comme c'est trop beau le coucher de soleil Je me suis permis en attendant de crafter un bateau coconut Avec un coffre Et j'avais pas vu mais je me suis équipé des bottes en fer Avec un enchantement accélération Ce qui fait qu'on court un petit peu plus vite Mais surtout qu'on monte les blocs sans sauter Regardez automatiquement Donc en fait tu vas ultra vite Ah oui regardez plus tu cours et plus tu vas vite Incroyable Appelez moi Sonic c'est génial alors ça c'est vraiment top. Voilà ça c'est un enchantement qui euh, te pénalise pas, bien au contraire. Ah ça c'est plaisant ça. Ça c'est plaisant. Plus tu cours et plus tu vas vite et en plus de ça t'as pas besoin de sauter. Euh, ça prend les ouais, tu te prends les blocs et tout. Enfin c'est incroyable. Et là Regardez je cours ultra vite. Non par contre c'est le meilleur enchantement possible. Ça voilà ça c'est pour ça que le mode avec les enchantements je veux pas l'enlever parce que oui on a plus les enchantements protection 4 tout ça machin. Mais déjà ça fait partie du jeu hein. C'est le mode, le mode pack qui est comme ça justement C'est très c'est le but du jeu c'est très bien Mais en plus de ça les gars euh, bah, Quand vous voyez ces enchantements là Franchement c'est que du bonheur Hop ça dégage Je me récupère un petit peu de bois gratos Allez on va aller voir euh, la ruche S'il s'est passé quelque chose Bon même si malheureusement on va pouvoir récupérer que dalle Je peux même pas récupérer frère Et si je casse la Oh pardon Pardon tu me fais pas peur euh, Par contre elles sont toutes énervées contre moi là j'en ai trois sur, euh, sur moi là donc je me casse hein. de toute façon je vais plus vite qu'elles <rire> Bon Bref c'est pas grave On va aller euh, à la structure là bas Ni vue ni connu Est-ce qu'elles me poursuivent encore je ne sais pas je ne pense pas Ah c'est génial Est-ce que je nage plus vite ou pas Non ça m'aurait étonné Ah si peut-être non Bref je sais pas Allez on va prendre le bateau et on y va je suis déçu hein, pour les ruches, franchement je vais m'en occuper en off Je vais trouver un moyen, je vais je sais pas Je vais AFK et puis je vais euh... Ouais je vais, je, vais, je vais rester à côté D'une ruche AFK et puis je vais attendre tout simplement On verra comment ça va se passer Tranquille main. je pense que je vais m'enfermer Et tout et faire un truc, voilà Puisque malheureusement on a plus l'enchantement silk touch dans tous les cas Donc euh... Bref, on rame, on va au niveau de la structure On rentre à la base Et on va euh, se faire euh, plaisir On va aller dans le nether je suis désolé les épisodes sont vraiment longs Pour le coup à chaque fois je veux les faire court et au final il se passe toujours quelque chose Bon c'est toujours sympa hein. c'est mieux. Enfin, Vaut mieux ça que plutôt qu'on se fasse chier hein, Je trouve mais euh, mais voilà Hop Oh petite musique toujours sympa Alors c'est quoi ça c'est trop mignon Mais c'est trop mignon encore un truc safe J'ai fait un screen vous l'aurez compris pour la miniature Fishing in the dark Il est gentil lui Oh c'est un pêcheur non il est pas gentil Ah il est pas gentil du tout Méchant C'est pas gentil ça Donc c'est une maison pour pêcher Incroyable Y'a rien d'autre Un four Un coffre Du poisson Deals up to 50 more damage euh, Voilà More damage par earth missing Très bien, rien compris à cet enchantement Chance de la mer Hop Ça c'est cool euh, attends je vais troquer ça je m'en fiche Bah les bottes en fer ça dégage Et on a potion de chance un plus un de chance Je sais pas chance de quoi Mais c'est ultra stylé Ok Tout ça pour ça mais c'était pas mal Au moins en plus on a une canne à pêche chance de la mer Donc ça va me permettre voilà de, de pêcher De temps en temps Et de récupérer des trucs ça peut être sympa pourquoi pas Allez on est bientôt de nouveau à la base On a une structure là bas aussi Un bateau Il un bateau. y a trop de choses hein y a Eh, hey, cet épisode, les gars, beaucoup trop de choses. Ça me plaît. Et puis les musiques de Minecraft, hein, toujours un régal, franchement. Toujours un régal. Bon, normalement, c'est des bateaux safe, ça, non <rire> Mes couilles. Regardez. Ah, des pirates Pirates You are a pirate. I am a pirate. À l'abordage Eh hey. De toute façon c'est simple Tu me fais pas peur Ah. Alors ça dit quoi l'équipe En plus vous êtes tellement débiles Vous attaquez même pas Attendez mais c'est ultra cheaté ça Ça me plaît beaucoup Ah ils ont l'air débiles Ah vous avez l'air débile. Ça me dérange pas hein, pour le coup hein. Ça se trouve il y a un spawner et tout Donc euh, on va pas Voilà Là bas Regarde bien. Ah, oh, je suis un sniper. American sniper. Allez, est-ce que j'ai des blocs Bien sûr, j'ai des blocs. Hop, allez, j'y vais. À l'abordage Moussaillon On se fait attaquer On se fait attaquer <rire> Je suis trop à fond dans le truc. Je suis tellement excité. Ah ah ah Attendez Attendez, ça va pas se passer ainsi. Haha, <rire> let's go. Mais en fait, en fait, ils bougent pas. Oh, punaise. Ah ouais, ils sont débiles. Mais c'est trop bien. Bah tant mieux, hein, parce qu'en vrai, c'est toujours la galère. Par contre, j'ai reçu un enchantement ou un poison ou un truc comme ça. Aïe. Ok. Qu'est-ce qu'on a là Ah oui, c'est des flèches empoisonnées. Alors, on a du bois, du charbon, de l'émeraude. Oh, Frostbeat J'adore les bits. Attendez. On a bien fait. C'est pas fini. Il y a encore des pièges. Hein. Alors L'émeraude, je prends. Euh, ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Puisque j'ai déjà ma hache. Il y en a qui marchent dans la soute en bas je pense euh, On a un crâne de squelette on s'en fout Accélération j'ai déjà la... j'ai déjà Accélération et on peut pas fusionner Grand increase dog visibility And allo arrête on a un casque Qui nous permet de voir dans la nuit Non ça permet de voir les entités à travers les... non frère c'est trop Et frost beat slow Hit entities euh, machin Frozen euh... non non ça je vais pas prendre Je m'en fiche Eh hey, c'est incroyable à travers les murs, euh, au-delà de... Enfin, avant 16 blocs. D'accord. Bon, je vais quand même récupérer le charbon. Euh, ça, je m'en fiche. Le charbon, je prends... Du frère. <rire> ah, mec. C'est génial. Euh, accélération, j'ai déjà. Et, damage taken from behind. Ok. Eh, franchement, ça valait le coup, là. Hein. Ça valait le coup. Bon, les gars, ça dit quoi, l'équipe ah vous avez raison Venez en dessous de moi Ce sera plus simple Ça dit quoi l'équipe Alors trouvez ça cheaté ou non J'en ai rien à faire Moi je suis bien content Que ça se passe ainsi Ah il y a un spawner Merde ah Heureusement ils peuvent pas monter Les échelles hein. Ça dégage Ok C'est bon Neutralisé. Un coffre de la merde. Ok Ah, c'était sympa Il est sympa, le bateau pirate. Et eh, franchement, on a récupéré du stuff de malade, en vrai. Hein. On a récupéré des trucs de malade. On peut pas monter en haut, évidemment, c'est une voile. Ah, oh, franchement, je suis content. Et on voit les poissons et tout. <rire> c'est trop chou. Non, franchement. Eh. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais là, pour le coup, je crois que c'est le meilleur épisode, pour le coup, de toute la série. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est le meilleur épisode de toute la série. Euh, franchement, hein. De vous à moi, de moi à vous, j'adore. Et il y a un autre. Eh non, frère, c'est trop, il y a un petit bateau encore là. Eh, Ça... eh abusez pas, franchement. Hein. Abusez pas du bail. Hein. Mais c'est génial. Il hein. se passe trop de choses. Me... Et franchement, voilà, c'est ma série préférée. Hein. Alors attendez, parce qu'il a l'air englouti. Non, c'est juste, un... juste de la déco. Ah ouais. Dommage qu'on puisse pas le conduire. Ah, c'est génial. Et ça, ça va nous faire froid dans le dos, je pense. Parce que de voir à travers les murs les mobs, on va se rendre compte peut-être de certaines choses. Genre, on va voir des mobs à des endroits où on s'imaginait pas qu'il y en aurait. Oh Nouveau biome Un biome de bois de boulot. Sympa, ça Sympatoche Eh mec, la vitesse à laquelle je cours, c'est insensé, frérot. C'est insensé, cet enchantement. Il est génial. Il est génial. Bon. On retombe, du coup, sur un biome qu'on connaît bien, forcément. Puisque, du coup, on va revenir, j'imagine... Assez rapidement au niveau de la base Là à 300 mètres donc on va revenir Eh hey, mais attendez Non il y a des monstres Ah Ah, ah Attendez J'aime pas Voilà Non parce que le soleil se couche en même temps donc ça ça me plaît pas Ok je reconnais l'endroit on est déjà passé par là en bateau Souvenez-vous Non parce que je me disais on pourrait repasser au niveau du manoir Peut-être que les ruches sont bonnes Mais ça m'étonnerait oh il y a des chats Des oslo ah, là j'ai eu peur là. Ok, on est à la base, c'est bon, on est arrivé à la maison. On est arrivé à la maison, bah vas-y, on va pas faire de détour en vrai, ça sert à rien, on est juste à côté. On va pas faire, on va pas repasser au manoir. Ok, on rentre à la base. Bon, du coup, j'ai malheureusement pas ce qu'il faut pour aller dans l'Eden, va falloir attendre un petit peu. Bah, le prochain épisode, je pense, hein, je vais essayer de voir en off, ce serait génial de pouvoir. Euh... Bah voilà quoi, on voit les crabes à travers les murs. Non, c'était pas un crabe, non, c'était un crapaud. Akrapovic euh... <rire> Et est-ce que dans les feuilles Je me fais ralentir ou pas Ah beaucoup moins Meilleur enchantement possible Ok Bon on va faire le portail du nether Et on va aller dans le nether D'abord je range les coffres Et je vous retrouve dans un instant les amis à tout de suite Ok les amis je suis prêt pour aller dans le nether J'ai tout ce qu'il faut Ah bah il manque en fait plus que l'obsidienne Qui doit être euh, Alors l'obsidienne c'est bien le seul truc que j'ai pas rangé. Ah si c'est là voilà Donc il nous faut 10 obsidiennes euh, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, ouais, ouais, c'est 10 obsidiennes qu'il faut. Et le briquet qu'on va récupérer dans un instant. Euh, j'ai récupéré, alors je me suis fait des lits. Euh, J'en ai que 3, malheureusement, j'ai pas assez de laine. Il va falloir que je fasse de l'élevage de moutons également. Donc en off, je vais à la fois farmer, <rire> si possible, euh, les ruches d'abeilles. Mais je vais aussi farmer euh, la laine. Euh, parce que du coup, dans le laser, on va pouvoir. Euh, bah... Miner de la netherite et les lits c'est juste parfait Puisque ça explose dans le nether donc ça permet de faire du minage Très rapidement très facilement et trouver de la netherite Relativement euh, simplement Donc euh, voilà les lits c'est quelque chose d'important Dans le nether pour ceux qui ne le savent pas euh, Là dans un premier temps on va, voilà, on va y aller on va faire le portail On va évidemment enlever le shader Pour des raisons évidentes parce que sait-on jamais Je sais pas sur quoi on va tomber Hop euh, ce qu'on va faire donc j'ai le briquet qui est ici euh, On va On va faire ça bien quand même euh, J'ai toujours pas euh, décoré ou quoi, mais euh, vous inquiétez pas. On va... J'ai pas pris de pelle. J'ai pas pris de pelle, je suis un débile, c'est pas grave. L'aménagement, je m'en occuperai évidemment euh, en temps et en heure. C'est parti Le portail est créé. <rire> Est-ce que je suis serein Bien évidemment, bien évidemment. Euh, Gardez les blocs sur soi, la nourriture également. Et on va y aller les amis. J'ai très peur, punaise J'ai très très peur, attendez C'est pour ça que j'aurais pu prendre la, la pelle sur le chemin. Parce que ce que je vais faire, au cas où... Hop voilà je set le spawn. Ça set le spawn, voilà, point de réapparition défini. Sait-on jamais hein J'ai pas envie euh, d'avoir de mauvaises mésaventures. Hein Bah forcément, oui, dans le dernier épisode, quand j'étais mort, j'ai respawn au tout début donc tu vois. Allez on y va Croisez les doigts. Ok. Ok. Oh What What Ok. Ah. Ah. Le rollback. S'il te plaît. Ah, ouais, non, là on va vraiment dans la merde. Oh là là là là. Oh, le Nether, on va être dans le caca. Parce que là, vous avez vu, on a des méduses volantes ultra stylées. On se croirait dans Code Yoko pour ceux qui ont la ref. Mais par contre les rollbacks ça va nous créer des problèmes Surtout là où est le portail C'est à dire que là le gaz nous tire dessus le portail est mort c'est terminé Alors toujours avoir un briquet sur soi ça devrait aller Mais euh, s'il nous tire dessus c'est mort Et avec les rollbacks euh, On peut pas anticiper Donc là ça va être problématique Bon on a vu le nether euh... Aïe aïe aïe Mauvais bail en fait j'aimerais y retourner Et sécuriser tout ça hum... Vas-y j'y retourne J'y retourne de toute façon on n'a pas le choix hein. Ok Voilà Déjà ça permet de Hein Voilà on reste serein Même si c'est un peu effrayant Voilà donc là Déjà on est safe c'est pas mal, là on va pouvoir se faire un escalier. On est à la couche 83. Alors, comme ça on peut un petit peu analyser. On a des beaux trucs, hein. Des sortes de méduses. Ça c'est impressionnant. Je sais pas si c'est méchant. Je sais pas si c'est méchant. Bon. Voilà, déjà on a, voilà, on a notre zone... Notre safe zone, tu vois ce que je veux dire C'est important d'avoir une safe zone. Ça permettra de mettre les coffres. Euh... Voilà. Je vois pas de il Y a du quartz partout, ça c'est pas mal. Y a du quartz vraiment partout. Ok, on est à la safe zone. Attends, on va faire un truc carré quand même. Ok. Donc là il s'agira de mettre des portes et tout hein, euh, Pour faire ça bien euh, Parce que là évidemment Ah par contre dans le nether les bottes ça risque d'être très dangereux hein. <rire> Ça risque de me causer du tort Ok donc les amis plus qu'à qu explorer Comme vous savez je suis vos commentaires Donc c'est vous qui allez décider C'est vous qui allez décider vous me dites Dans le prochain épisode on fait quoi Sachant que Dans tous les cas Hop Dans tous les cas euh, je vais farmer en off pour avoir du miel Et j'aimerais vraiment que dans le prochain épisode On puisse euh, Créer le portail Pour aller dans l'Eden Mais vous me dites en commentaire euh, N'hésitez pas à, à liker vos commentaires Pour voir euh, qu'est-ce qui vous chauffe le plus Est-ce que dans le prochain épisode On va dans le Nether et on l'explore Est-ce que On va dans l'Eden Ou est-ce que euh, On fait autre chose et on va explorer euh, par exemple euh, la structure dans le ciel, bien que je doute qu'on y arrive de malade. Mais vous me dites, soit le monde normal, soit le Nether, ou soit l'Eden, c'est vous qui décidez les amis. Et euh, sans vous, je ne ferai rien, d'accord Donc vous me dites en commentaire, je compte vraiment sur vous, sinon il n'y aura pas de prochain épisode euh, dimanche. Hein. <rire> comme, ça, comme ça je vous le dis, euh, je ne vais pas faire quelque chose si vous n'avez pas, euh, si pas décidé de ce qu'on va faire. Donc vraiment je compte sur vous, c'est vous qui faites euh, le prochain épisode Clairement, <rire> voilà, je compte sur vous Et comme ça toutes les responsabilités c'est pour votre pomme <rire> Tout simplement, voilà, je me dédouane C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous N'oubliez pas le pouce bleu, ciao tout le monde